Oui bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 115 de Stage 1 Et nous allons jouer aujourd'hui à Zombie Driver HD euh, Zombie Driver HD qui est un petit jeu... Euh, comment je pourrais le définir Plutôt fun, il est pas très lourd, il est fun euh, Bah vous voyez il y a mon zombie dedans donc on va, on va tuer du zombie Et on va conduire une voiture puisqu'on le voit là maintenant Donc on, va, on fait une nouvelle partie et, euh, et je vous laisse peut-être l'introduction Donc, ce jeu se joue sous forme de mission. Bon, là, le, le langage n'est pas en français, mais les écritures, si. Euh, sous forme de mission, donc euh, c'est sauver des gens contre les zombies en contrôlant une, une petite voiture, un taxi, là, pour, pour la peine. Et euh, donc, là, on a les touches, on a la mise en situation. Donc, il nous explique. Euh, je sais plus, bon, c'est un peu de la merde tout ce qu'il nous explique. Oh là là, si vous vous éclater à lire jusqu'à marquer moi je préfère jouer et je peux pas passer donc là ça se dirige vers mon taxi où l'on va commencer allez ah ouais, bah non je peux même pas vers mon taxi alors voilà ma voiture elle est là donc euh, comment je contrôle ma voiture est ce que je peux la contrôler voilà donc je joue avec les flèches et ça se joue normalement avec la souris euh, pour tirer. Donc là, c'est ce que je viens de ramasser, c'était un machin de réparation, mais ça sert à rien parce que là, pour l'instant, notre voiture va très bien. Vous voyez les petits zombies, on en a croisé là. Euh, et donc là, pour ça, on a une mission. Là, pour l'instant, on doit se rendre là où c'est que ça clignote là-bas, le petit machin. Donc on peut détruire un peu tout ce qu'on veut, bon, sauf, euh, sauf les barrières de sécurité. Euh, on peut taper un peu là voilà, les caisses, défoncer tout, pas les immeubles. C'est un peu la merde au niveau du contrôle, mais euh, c'est pas fait pour... Normalement, on n'est pas censé être, sous... être bloqué dans des recoins comme ça. Donc là, je gagne un peu d'argent, ça me permettra d'acheter des... des trucs. Plus tard. Alors... J'ai des défenses de bagnoles, mais euh, si je fais beaucoup de dégâts aussi, ça m'en fait à moi. Alors là, mise en situation. Donc ça, c'est le maire. Le maire qui est coincé dans sa voiture qui ne démarre pas. Et qui est entouré de zombies, de zombies que vous voyez qui sont entourés en rouge, c'est à dire que pour réussir cette mission, il va falloir sauver le maire. Là, il nous dit qu'il qu a ouvert notre entrepôt, son entrepôt où c'est qu'il y a plein d'armes et on va pouvoir s'en servir pour lui sauver la vie. Donc voilà, alors là, hop, on se rend compte déjà. Oulala, là là, ça commence à être compliqué. Tous les zombies viennent sur moi quand, euh, bah, quand je suis là, euh, et sinon. Il, il détruit de la voiture du merde, il faut que je sauve Donc vous voyez, hop, avec le clic, je tire Donc je détruis un maximum de zombies Hop, je répare ma voiture aussi Donc ce petit bonus là qu'on voit là Hop, il réapparaît de temps en temps Hop Et il y a des armes différentes, il y en a au moins trois Hop là, vous voyez Vous voyez cette arme là, pouf, pouf Pouf, et pouf On fait un gros ménage de zombies C'est pas mal ça va aller très vite pour cette mission. Hop, on récupère encore un peu de munitions parce que bah, ça part vite. Allez. Hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, à réparer ma voiture à l'occasion. Hop là. Donc là, ça va. C'est pas difficile, hein, franchement. C'est le, le premier niveau, je pense, aussi. C'est pas dur. Hop là, il y a toujours des zombies. Plus on en tue, plus il y en a. Mais moment, il y a un moment où il n'y en aura plus, hein, évidemment. Donc, c'est à ce moment-là qu'on aura fini le niveau. Donc, on voit ma vie. Ma vie qui Ouh. Alors, euh, ça, ça va être la voiture du maire qui est en haut à droite. C'est la voiture du maire, je pense. Et ma vie est en bas autour de la carte, en vert. Je pense que oui, ça, c'est ma vie, je pense. On a aussi notre argent en bas à gauche. Alors la voiture du maire, elle, pour l'instant, elle a encore pas mal de PV, on va dire. Donc moi ce qui m'intéresse c'est surtout les zombies rouges, hein. les, zombies, les autres zombies on s'en fout. S'ils sont pas entourés de rouges c'est que c'est pas, pas pour moi. Alors faudrait que j'arrive à tous les tuer. Là il y en a plus tellement donc euh, il faut surtout que je sois précis. Parce que cette voiture c'est euh, absolument impossible à contrôler, c'est de la merde. Alors c'est peut-être moi qui suis pas l'habitude de contrôler des voitures aussi de haut comme ça. Allez, allez, et y a un zombie là c'est le dernier, ah non il y en a encore un à gauche là. Il y en a deux. Et celui-là. Et ah putain, il y en a encore deux. Voilà. Ah, donc on a sauvé le maire. Génial, donc c'est un hélicoptère qui descend. Blow down as many as you can son. I'll personally pay you a bonus for every single one of them. Ouais, donc là, je pourrais continuer à m'amuser à, à tuer des zombies, mais euh, ouais, on va faire un peu le tour, comme ça, vite fait. On va essayer de retourner au point de, à notre point de départ tout à de tout à l'heure, pour pouvoir, en fait, euh, finir le niveau vraiment, en fait, pour retourner au euh, garage ou, ou je ne sais pas trop encore. Hop, hop je sais pas vraiment où ça nous, ça nous emmène. Il y a des zombies un peu partout. Le maire nous a dit que de toute façon il s'a doublé les, les points qu'on faisait hein. Parce qu'on l'avait sauvé, sorte de, une sorte d'événement quoi euh, On peut remarquer que je détruit tous les poteaux que je croise Voilà, c'est super On a un taxi qui est vachement résistant quand même. You, tous ces zombies Et plus on en tue et plus il y en a Hop là ça répare et normalement on était là Voilà on est arrivé ici, ah merde Il Faut que je reste sur le cercle voilà, voilà. Niveau terminé. Donc ça va revenir au menu. À statistique. Les ennemis que j'ai tués, Les récompenses que j'ai gagnées. Voilà. Objectif secondaire inaccompli. Alors. Ouais, ça... Ah, mais ça repart direct Ah non, voilà. Donc je peux choisir. Je peux choisir ma voiture. Je peux avoir des améliorations sur les armes. Euh, bah on va prendre celle-là, voilà. Euh, celle-là aussi, bon bah voilà, de toute façon, il n'y avait que ça qu'on pouvait prendre pour l'instant, peut-être qu avait... Peut que c'est une histoire d'argent, hop, alors prochaine mission, il faut qu'on aille euh, sauver, il euh... faut qu'on aille aux deux points, Donc, ça va être euh, encore le... tuer des zombies ça c'est sûr, mais alors où, et comment, ah, il me jette des trucs sur la tronche, super sympa. Ah donc là il y en avait Merde je les ai vus un peu tard On va aller à l'autre L'autre qui est plus loin comme ça quand on reviendra Ça sera un peu plus court pour revenir De toute façon il faut faire les deux Donc là vous voyez tous les zombies rouges Il hein. faut les démonter et il faut aller sauver les gens qui sont dans la voiture Dans, dans la maison Et pour, pour faire ça bah, Il faut déjà tuer tous les zombies euh, Je pense parce que là, oui, donc il y a un cercle euh, au sol, mais euh, Regardez. Attendez. Là-bas, on le voit. Un cercle au sol, mais euh, il est absolument pas vert. Et donc je pense que ça va pas marcher si je m'arrête dessus. Il faut déjà que je tue les zombies. Allez. Allez. Comme je vous dis, c'est un peu la mouise à contrôler, mais c'est pas grave, on s'y fait. Voilà. Ah voilà, le cercle est vert, je m'arrête dessus Je récupère Normalement, wow. voilà, ceux-là Qui viennent ouais, Ils, sont, ils sont que ce soit un taxi Qui vienne les chercher Et on va aller faire pareil Pour l'autre euh, maison Alors Où c'est qu'elle est, qu est euh, Là je pourrais pas traverser là-dessus Est-ce que je peux prendre sa voiture Non Pas pour l'instant euh, parce qu'il nous a dit qu'il nous donnait sa voiture, mais en fait, euh... bon, ça doit être dans le menu du jeu. Après, on l'aura. Il y a des zombies de partout. Euh, merde, je me suis trompé. Il fallait que j'aille là-bas. Euh, il faut que je aille à la deuxième maison. Mais j'ai pas tellement envie de faire demi-tour vu tous les zombies que j'ai croisés. Allez, ah, je vous dire que c'est impossible à contrôler un truc comme ça. Ah là vous devenez fou. Je voulais passer à travers mais on peut pas Allez voilà ça là je peux Ah voilà Ils sont ici mes zombies Et ils me foncent très vite dessus d'ailleurs Allez Il me faudrait une arme s'il vous plaît Là bas il y en a une Tac tac tac tac tac Toutes tout, tout, qui sont là j'en profite pour les écraser à fond Hop hop hop hop Ah il faudrait que je répare ma voiture Ça serait plutôt pas mal Hop, on va aller la réparer. Hop là, magnifique, elle est toute neuve. Et en plus, on a des armes, des munitions. Hop, hop. Allez. Hop. Et il en manque un et voilà, c'est vert. Arrête toi sur la cible. Voilà. On récupère les deux. Just kidding, man. Thanks for the rescue. Mmh, allez, et on retourne au dépôt, au garage comme tout à l'heure. Alors, il est là-bas. Tiens il y a des zombies encore partout. Euh, comment je fais là Voilà. Hop. Hop. Pour partir bien à point. Ah bah de toute façon c'était là. Et voilà. On les a ramenés. Donc les mecs qui sortent, tac, tac, tac, tac. Ça me rapporte un peu de thunes. Mission accomplie. Retour au menu. Les statistiques de la mission. Les langues de zombies qu'on a tué, Qu'est-ce qu'on a gagné. Comme tout à l'heure, on pourrait continuer à faire l'autre mission. Cette fois-ci, on a, on, a, on a une nouvelle voiture, la voiture de sport. Et on peut améliorer ça. Non, j'ai pas assez d'argent, sûrement. Et donc voilà. Donc on va, on va pas aller plus loin. Donc vous avez vu un peu le gameplay. Un peu comment ça se joue. Même si c'est un peu la merde au niveau du contrôle.